Jeudi, 21h. Qui sommes-nous Je vous le demande. Cette séance comporte des œuvres dont le fantastique raffiné n'est pas la moindre des qualités. La béatitude vous inonde presque. Mais c'est sans compter avec le comité de sélection qui a laissé des trublions s'introduire dans le programme, prêts à faire vaciller cet enchantement. Rassurez-vous, même délesté du prix du billet, vous allez vous sentir plus riche à la sortie.